Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Alors, euh, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Olga Mbani. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un retrait sur p euh, tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Surtout d'activer la clochette de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre compte p -trompé. Donc, euh, moi j'ai activé la double authentification pour des mesures de sécurité. Donc, euh, bah, pas la peine d'essayer de pirater mon compte donc voilà je vais copier euh, le google code je vais me connecter mmh, ajouter plus de lumière et enlever l'écran nocturne voilà ok c'est mieux comme ça donc comme vous pouvez le voir là quand vous êtes depuis votre téléphone mobile euh, voilà l'aperçu en fait d'écran que vous avez là avec votre téléphone. Donc vous pouvez voir que je suis à 74% de reçu de mon investissement. Voilà. Daily bonus, hein, les bonus journaliers. Euh, indication bonus, les bonus de parrainage. Voilà, on pouvait le voir là. Mm -hmm. Donc, moi, je suis un investissement de 249 dollars. Donc, c'est le barret que moi j'avais acheté. Donc, euh, mon contrat est actif. Et il me reste 562 dollars à gagner. Donc, journalièrement, je gagne 3,74 dollars. Maintenant, on va procéder au retrait. On va procéder au retrait. Et. On va procéder au retrait. Alors, on a besoin, comme vous le savez déjà, euh, de tromper. Les retraits se font via Bitcoin. Les retraits se font via Bitcoin. Et Pour ceux qui n'ont pas de wallet Bitcoin, c'est pas grave. C'est comme vous avez chargé votre compte, vous n'avez pas eu besoin forcément d'avoir un wallet. Donc, pour le retrait, vous n'en aurez pas forcément besoin parce que vous pouvez directement passer euh, via moi. C'est-à-dire, directement, euh, je vous donnerai mon adresse, mon wallet, et vous initierez le retrait via mon wallet, la quantité de dollars reçus. Et moi, je vous payerai en mobile money, Western Union, ce qui vous arrangera. Donc, voilà. Vous venez là, et on va aller dans le menu. Financial, WePro. Donc, on va initier un retrait. Bon, je pense que je vais mettre... Je vais mettre en français pour tout le monde voilà donc vous voyez que j'ai à mon solde 184 dollars que je peux retirer en vrai que je peux retirer, donc retirer, voilà faire un nouveau retrait Donc, vous pouvez voir en fonction du baril que vous aurez acheté, le minimum à retirer. Moi, en fonction de mon pack, le minimum à retirer de 25$ dollars et mon solde de retrait actuellement est de 184$. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de mettre le montant que je vais retirer. Moi, je vais mettre 180$, dollars je ne sais pas à combien c'est le frais de retrait. Donc, je vais mettre 180$. Et j'ai déjà mon portefeuille déjà préenregistré. Donc, euh, je fais faire maintenant. Donc, je valide donc comme vous pouvez le voir mon retrait a été initié Donc, euh, on attend juste la confirmation tout à l'heure alors donc après avoir initié euh, la demande de, de retrait donc vous voyez en statut là vous pouvez voir euh, en statut pending confirmation on email donc pour euh, la demande de retrait vous allez vous rendre dans vos emails donc dans votre boîte email c'est à dire la boîte que vous avez utilisé pour euh, ouvrir votre compte voilà. voilà je vais me rendre dans mes emails pour ouvrir le mail de trompé vous voyez ici Petron p withdraw confirmation donc vous avez demandé un retrait donc, euh, je vous recommande de cliquer sur le lien ci-dessous, vous voyez, cliquez le lien, sur le lien le lien ci-dessous pour confirmer votre demande de, de retrait. Voilà. Voilà, et dès que c'est fait, voyez, la demande de, de retrait a été confirmé. Et donc là, ça passe en statu à un statut tout simplement pending. Donc en attente. Et d'ici quelques minutes, vous voyez les taxes. C'est 18 dollars, les frais de retrait. Donc les 10% de, de ce que vous retirez. Voilà. Je reçois pas Bitcoin. Et voilà. Donc, euh, d'ici quelques minutes, je vais recevoir le maximum. C'est trois heures d'attente hein, au maxi euh, pour recevoir euh, votre... Euh, votre paiement alors les amis voilà juste pour montrer la preuve de réception de mon paiement pétrope que voici vous voyez là j'ai reçu 159,17 dollars ça c'est parce que la fluctuation parce que normalement j'ai initié un retrait de 180 dollars moins les 18 dollars vous allez voir ici normalement en confirmant vous allez voir que le statut, vous allez voir le statut ici, il est complete. voyez, statut complete, taxe 18 dollars. Alors qu'on enlève 18 dollars sur les 180, on est dans les 162 dollars. Et ici, je reçois 159 dollars parce qu'il y a les, les frais de blockchain qui s'appliquent car ils envoient en priorité pour qu'on le reçoive rapidement. Donc vous pouvez voir que oui, j'ai effectivement reçu mon retrait euh, pétron payé. Regardez bien la date et l'heure, 12h53, voilà. Donc, c'est un maximum d'une heure de temps pour recevoir l'argent, vos bitcoins dans votre wallet. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas, quand vous voulez faire le retrait, contactez-moi, je vais vous payer par Orange Money, Moneygram ou Moba Money, comme ça vous arrange. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.